Le, pour la prochaine fois, je veux que chacun d'entre vous puisse me sortir les lois fondamentales de la logique formelle. Ouais, non, c'est important. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle cette wow. fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Okay. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, je peux plus parler. Quel est le pseudonyme que tu as choisi Il faut que je me réveille. Max. Max, tu, euh, tu es VIP, VIP c'est-à-dire que tu bénéficies d'un séminaire mensuel, de conversations téléphoniques illimitées et d'un certain nombre d'autres avantages. Et aujourd'hui, tu souhaites me parler de... Je souhaite de te de parler de mon travail et de la façon dont j'aimerais progresser au travail, sachant que j'ai quelques soucis, on va dire, de. globalement, de charge. Euh, de charge de trop de boulot, parce que, on le verra, je suis devenu très compétent dans mon métier et mes patrons m'en demandent beaucoup. Et métier dans un second est... temps, mon métier qui est, en fait,. Euh, au sens très large du terme, j'installe, j'accompagne des clients sur des sur l'utilisation d'un logiciel. Okay. Je, je rentrerai pas dans le détail du, de quel logiciel parce que c'est un peu trop spécifique. Okay. ok. Et alors, le du coup, le, le dilemme, le conflit, le blême, c'est quoi alors, euh, est-ce que tu souhaites que je fasse euh, un peu la façon dont j'en suis arrivé là ou est-ce que je parle directement de la tu problématique Tu vas commencé, alors on va le faire à la Colombo, hein, c'est désormais oui. pour 2020, c'est désormais le, le, la séquence, Enfin, l'ordonnancement le, le, que je vais imposer en 2020, on va le faire à la Colombo, on va d'abord dévoiler le meurtrier puis ensuite on va faire semblant de le chercher. Donc on va on va d'abord tu vas d'abord poser ta question et puis ensuite on verra le contexte qui qui a amené jusque là. D'accord. Alors mes questions sont multiples mais tournent autour du même sujet. Euh, sachant que j'ai une charge de travail qui est bien plus importante que ce que qui est normalement admis pour, pour mon poste et aussi pour certains de mes, de mes collègues. Et quand je dis ça, c'est Dixit, mais mes patrons qui, qui me l'avouent. Euh, comment est-ce que je peux redescendre à une charge de travail euh, standard et ne plus être écrasé par euh, les différents projets? Alors ça m'évoque. Les... Vas-y. Vas-y. Non, non, non, je t'écoute. OK. Donc... Je vais te les différentes questions qui tournent autour du même sujet. Euh, comment arriver à bosser sur des sujets de fond et pas uniquement traiter le, le quotidien En fait, mon métier permet d'avoir énormément de, de, pro, de projets... Euh, la vie courante du, du métier mais à côté avoir des projets on va dire d'optimisation qui sont intellectuellement beaucoup plus intéressants donc en gros aujourd'hui j'ai beaucoup de projets du quotidien j'aimerais aller un peu plus vers des projets de fond mais comment euh, amener ça à mes, à mes patrons d'accord ensuite il y a, il y a... ah il y a encore oui. une question D'accord, vas-y. oui euh, ensuite alors ça c'est ce que me, me retroche mes mes patrons euh, dans le travail donc il y a une énorme partie technique et sur la partie technique j'ai aucun souci c'est plus sur la partie relationnelle communication euh, un peu politique au sens large du terme euh, c'est une partie qui, sur laquelle je ne suis pas fondamentalement doué mais qui me prend du temps c'est passer du temps avec les clients l'accompagnement sur site euh, mes patrons ne veulent, ne, ne veulent pas euh, ne voient pas que ça prend énormément de temps et donc comment euh, dé me détacher un peu de, du côté opérationnel pour faire beaucoup plus de relationnel ce que mes patrons me demandent mais qu'ils ne me laissent pas le temps de faire ok c'est tout oui après c'est des subsidiaire subsidiaires mais globalement on est là on a le fond du le fond du problème euh... alors dans l'ordre ou dans l'ordre anti -chronologique, anti chronologique comment on va faire on va commencer dans l'ordre chronologique euh, alors la première réflexion que ça m'inspire la première réflexion que ça m'inspire c'est que tu c'est toujours mon fameux concept, euh, enfin concept, c'est ma fameuse idée de la, de la responsabilité individuelle versus la faute collective ou vice-versa, c'est que euh, si tu as beaucoup de boulot, euh, c'est indirectement la, la, la faute des autres, c'est-à-dire que tu, tu, as le, tu vis quotidiennement le syndrome de celui qui n'a pas cédé aux sirènes de la médiocrité, donc qui est compétent dans son domaine, et donc en fait qui est surchargé de travail, pourquoi Parce que, par, par contraste, il surnage au milieu d'un océan de médiocrité. Et plus le métier est technique, plus la compétence est objectivable, plus c'est vrai. D'accord. Plus le métier, euh, moins le métier est, est évaluable, quantifiable euh, techniquement, par des critères plus ou moins objectifs, moins c'est vrai. C'est moins vrai dans un milieu artistique, c'est beaucoup plus vrai dans un milieu technique, voire ultra technique, euh, où le, la performance finale peut se mesurer par fonctionne, fonctionne pas, en panne, pas en panne, performant, pas performant. Euh, quiconque euh, quiconque euh, possède comme moi, des objets techniques un petit peu spécifiques parce que c'est un petit peu un geek ou qu'il a des passions euh, pas forcément très communes et qui se retrouve avec euh, qui un véhicule, qui euh, des appareils de vintage de haute fidélité ou qui, euh, je ne sais pas quel matériel photographique un peu technique, c'est pertinemment que, que dans son secteur, il y a dans un, dans un pays comme la France, il y a 2, 3, 4, 5 gus qui touchent leur billes et qui sont débordés et qu'il faut supplier de bien vouloir accepter ton matériel en révision. Mmh, tous, On le sait tous. Quel que, quel que, quel que soit le secteur, j'ai cité des, des secteurs qui me tenaient plus ou moins à cœur. J'imagine, à cœur, pas à cœur avec un H, à cœur en français, en deux mots, euh, j'imagine que... Ça peut se dupliquer sur tous les domaines extrêmement, extrêmement techniques. Euh, la réalité, c'est que sur un pays de 50 à 100 millions d'habitants, tu as 5 à 10 personnes qui touchent leur bille et qui, et qui sont débordées de travail, car en réalité, ils, ils, ils, ils, écu, ils, ils écopent des fruits, finalement, bah de, de leurs compétences. Donc, l'espèce le, le, de dissolution globale technique. Et l'absence la, de discernement collectif et la, la, la course à la, à la facilité et à la, à la, à la, au nivellement par le, par le moyen euh, fait que des profils comme toi, qui manifestement ont une expertise technique incontestable sur des choses très mesurables, enfin, très, très, mesurable, très objectivables, genre ça marche ou ça marche pas, le, la plateforme marche ou marche pas, le logiciel marche ou marche pas, fait que vous serez toujours débordé de boulot. Exact. J'ai cité des secteurs un petit, peu, un petit peu personnels, mais il y en a un qui concerne tout le monde, c'est le BTP. Mmh. Tout le monde mmh. est à la recherche de quelqu'un de confiance dans le BTP, que ce soit pour des fenêtres, de l'électricité, de la plomberie, et personne ne l'a. Et les très rares qui ont entendu parler de ce mouton à cinq pattes, le mouton à cinq pattes refuse des clients. Il faut le supplier qu'ils te prennent. C'est ça, ça la, la réalité d'avoir une compétence technique dans un océan de médiocrité. Donc ton problème, c'est pas d'avoir trop de boulot. Ça, c'est un problème de riche. Donc par définition, ça ne peut pas être un problème. Euh, ton problème n'est pas d'avoir trop de boulot. Ton problème, c'est que ton, ta quantité de boulot soit rétribuée et qu'on t'en soit gré, qu'on t'en sache gré, pardon, savoir gré. Qu C'est qu'on t'en sache gré, que, que tu sois rétribué à hauteur de ce que tu, de ce que tu penses être le cas, et euh, qu'on te donne euh, la rétribution qui, qui, que, que, tu juges, que tu estimes juste. C'est-à-dire qu'on te, qu te donne le slack, c'est-à-dire le mou, la liberté, la flexibilité que tu vas demander de temps en temps, qu'on ne te casse pas les pieds, qu'on qu te paye à la hauteur de ce que tu estimes être ta compétence, tes vraies questions, c'est ça. c'est pas j'ai trop de boulot, comment est-ce que je délègue Quiconque de compétent ne peut pas déléguer. C'est impossible. Dès que tu délègues, c'est tellement moins bien fait et c'est tellement de la merde que finalement, tu passes deux fois le temps à le refaire. Exactement, oui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé également. C'est arrivé à tout le monde. J'ai de la chance aujourd'hui, avec l'expérience le, le, avec le, et d'innombrables essais et d'innombrables échecs, d'avoir une équipe resserrée en la présence de Quentin et Nono, euh, qui sont à la fois compétents et sympas et intelligents. Mais crois-moi, avant d'y arriver, euh, je suis passé par euh, les méandres euh, du, du type médiocre, mais qui ne se rend même pas compte qu'il l'est. quoi. J'ai cru comprendre. Et la dernière fois, c'était un peu ma faute, parce que globalement, j'avais des indices me permettant de voir que... que que le mec avait pas le niveau et j'ai fait un peu ce qu'on appelle du social c'est-à-dire que j'ai été sympa j'ai été gentil et j'ai voulu aider quelqu'un euh, dont la carrière était en et ça m'est retombé dessus voilà parce que quand quelqu'un euh, quand quelqu'un ben en général il y a des raisons pour lesquelles il merdoit. donc un tu devrais plutôt être content euh, deux <rire> deux ça fait partie ça veut dire que tu as rejoint de facto le club très fermé des gens qui savent faire quelque chose et qui savent très bien le faire. Maintenant, trois, euh, bah, il faut te faire payer à, à sa juste mesure. Quand je dis payer, c'est au sens large euh, gratification, rétribution, directe et indirecte. Ok. Et du coup, je peux sûrement argumenter à mes patrons en leur, de, en leur disant que s'ils veulent que je continue à faire du bon travail sur certains sujets très délicats, euh, oui, qu'ils me lâchent un peu le enfin, que, à avoir un peu de mou sur d'autres sujets. Avant d'aller argumenter auprès de tes patrons, demande-toi dans quelle mesure tu pourrais avoir d'autres patrons. C'est ce qu'on appelle en, en, en sociologie du conflit de la négociation la MESOR, M-E-S-O-R-E, -E, Meilleure solution de rechange. ME comme meilleur, SO comme solution, RE comme rechange. Euh, on ne on, on, on, on va jamais, enfin, on ne va, on est d'autant plus armé pour discuter avec son, j'allais dire son exécutant, non, son, son, son comment on dit N plus 1 en français, euh, avec son, son manager, son donneur d'ordre. Mmh. Le manager, oui. jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit encore tout à fait français. Oui, avec, avec son donneur d'ordre. Euh, on y va d'autant plus camper sur ses talons et dans ses bottes euh, que on sait ce qu'on vaut sur le marché de l'emploi. Parce que si ta compétence elle est propre à une boîte en France, es un peu euh, mon, mon raisonnement devient caduc, tu vois. Oui. Bon après c'est vrai A que je suis très attention à ne pas avoir développé non plus une, une ultra compétence de niche sur quelque chose qui est absolument pas recyclable. Non, c'est bon, je, à ce niveau-là, je peux me recycler euh, bah dans, le même, dans, oui, dans des boîtes du même, du même secteur. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. centaines en France. Oui. Oui, oui, Bon, et eh bien alors, tu, tu as tout pour aller négocier euh, ce que tu veux auprès de ton donneur de, comment dire, en italien, il, je crois qu'en italien, littéralement, dit donneur de travail. C'est bizarre, ça m'avait surpris au début. Euh, bref, euh, de ton encadrement, voilà. Euh, si c'est le cas, et eh ben, écoute, euh, je pense que tu, tu es en mesure euh, d'aller présenter euh, tes, tes prétentions à ton encadrement, voilà. D'accord, je vois. Moi, ouais, c'est beaucoup plus clair effectivement. Et n'hésite pas, à la limite, euh, sans peut-être. Euh, sans peut-être faire une photocopie exacte de l'argumentation qu'on s'est tenue aujourd'hui. Mais moi, alors je ne connais pas, je connais pas la, la culture de votre entreprise. La culture, c'est le moment où tu sens que ce que tu t'apprêtes à dire n'est pas audible et n'est pas dissible. C'est là que tu comprends qu'il y a une culture. Euh, quand on est trop jeune en entreprise, on ne comprend pas cette notion de culture. Et c'est le jour où on dépasse les bornes et qu'on est ensuite châtié, que l'on comprend qu'il y en avait une. Moi, j'ai compris comme ça la culture de, de, de, de la société Sofres, là, quand ils m'ont euh, gentiment laissé partir en 2005, c'est parce que j'ai compris qu'il euh, y avait quelques, quelques évidences, mais quelques vérités crues, enfin, quelques, quelques, quelques faits absolument vérifiables qu'il fallait euh, passer sous silence. Voilà. Donc, euh, si, si, si, la culture, si tu estimes que la culture te le permet, moi, c'est un discours que je tiendrai quasiment mot pour mot. C'est-à-dire que euh, avant de, de réclamer quoi que ce soit, je dirais ben, que concrètement, euh, le fait est que tu as développé sur ces logiciels, ou sur, enfin sur ce software ou sur ce hardware, je ne sais pas si c'est du soft ou du hard, tu as développé une compétence qui fait que 95% de tes homologues autour de toi euh, passent pour des branques et, et, que, et que dans un domaine super technique, quand c'est le cas, eh bien, euh, on a beaucoup de boulot et on ne s'en plaint pas, mais par contre, on, on réclame un certain nombre de prérogatives, tout simplement parce qu'on sait qu'on n'est pas, si, qu pas hyper facilement euh, remplaçable. C'est un discours un petit peu couillu, mais de temps en temps, bah, il faut savoir, également, euh, faut savoir être un petit peu sexué également dans la façon de présenter ses résultats. Et moi, c'est quelque chose que, modulo le vocabulaire, je pense que je dirais à ta place. que j'ai jamais osé faire jusque là mais quitte effectivement, prendre, je quitte, suis à à, quitte à prendre l'exemple du btp hein, tu dis euh, quiconque euh, -dire, euh, qui, qui, quiconque si vous connaissez quelqu'un qui est qui, qui est satisfait si vous connaissez un entrepreneur btp qui satisfait ses clients je, je vous parie que son carnet de commandes est plein à deux ans et qu'il refuse des gens car c'est l'exacte oui. réalité Ouais, c'est le cas pour l'avoir vécu, oui. C'est l'exacte réalité. Pourquoi Parce que je le répète, et c'est ça en fait ton enjeu, ce n'est pas ton enjeu direct à court terme, mais c'est ce qui sous-tend ton enjeu. C'est-à-dire, ce n'est ce pas ce après quoi tu cours, pardon, je sors d'une sieste, je n'arrive pas à articuler. Cela n'est pas ce après quoi tu cours cette semaine pour manger, qui serait ton enjeu à court terme, c'est ce qui sous-tend ton enjeu de fond. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de comprendre l'équilibre des forces en présence. L'équilibre des forces en présence, c'est que plus, plus, un sujet, plus un sujet est technique, et quantifiable, plus le, le, la, la, la médiocrité immanente à l'être humain va être visible. C'est la raison pour laquelle les médiocres se répandent dans des secteurs où la performance n'est pas quantifiable, et pas mesurable, comme l'administration, L'art, hein, c'est le problème de l'anomie, c'est ce qu'on appelle euh, l'anomie des marchés de l'art. C'est que, que les marchés de l'art présentent comme, comme, comme définition récurrente de toujours avoir voulu euh, échapper ou résister à une définition unifiée. C'est ce que j'avais étudié à Sciences Po dans le cadre de mon mémoire sur le marché des comédiens. C'est-à-dire qu'à chaque, ouais, géné chaque génération depuis l'encyclopédie, il y a un théoricien... Que, alors ça, ça, ça, le dernier en date, le plus fameux étant Jouvet au XXe siècle, qui a essayé de théoriser, c'est-à-dire de ramener à quelque chose de, de, de, de quantifiable et d'évaluable, la performance d'un acteur. Et le, ce métier a toujours décliné toute tentative, encore une fois, d'unification des notes. Pourquoi Parce que quand tu unifies, et quand tu quantifies, et quand tu objectives, et quand tu technicises, c'est-à-dire quand en gros tu fais prévaloir d'avoir une bonne technique plutôt qu'une bonne émotion ou une bonne sensation sur le résultat final, eh bien tu évinces par définition les 70 ou 80% de médiocres qui sont, euh, bah qui sont la, la, qui est la médiocrité humaine. Et, et c'est eux en fait qui constituent le gros des troupes et ils pullulent et ils se reproduisent à l'abri d'une grille de lecture où les choses sont mesurables et quantifiables. Et dès qu'on est technique, dès qu'on est dans l'ingénierie, dès qu'on est dans la performance, hein, un avion, par exemple, ça vole ou ça tombe. Il n'y a pas de euh, « ça tombe, mais ça tombe doucement parce qu'il y a de l'émotion » ou euh, « parce que euh, la couleur du fuselage est jolie, donc il va tomber, les gens ne vont pas mourir ». Si l'avion tombe, tu meurs. Tu vois si, euh, si, la, si la canalisation euh, explose, eh bien l'immeuble, il explose. Euh, si la fenêtre est mal, euh, est mal fabriquée, eh bien elle se casse, euh, ou elle prend l'eau, ou elle prend le vent, ou, le, ou, la, ou la toiture prend l'eau. Euh, tu vois ce que je veux dire Dès que ça devient je, je indubitable, tu te retrouves avec ces effets de, de, de, de, de, niche, de niche, de niche de ruche plutôt, où 95% des abeilles, c'est-à-dire des clients, se retrouvent chez les 5% de techniciens compétents et qui, et qui de, de fait, sont tellement blasés de la médiocrité de leurs confrères qu'ils en deviennent, euh, paradoxalement, un peu arrogants et secs. Toi, ouais, toi, ton, déjà enjeu, en toi ton enjeu, c'est de, de, de ne pas devenir arrogant et sec, mais c'est simplement d'arriver à valoriser ce que par de facto, cette compétence que tu as de facto. Donc pense bien, à différentes, euh, pense bien euh, selon les circonstances et selon les négociations à mettre en avant des gratifications qui ne seront pas toutes économiques. Ça ne sera pas toujours du salaire, ça peut parfois être de la, de la flexibilité ou du temps libre ou le fait par exemple que euh, si tu as résolu un gros bug chez un client, eh ben, le lendemain tu peux bosser de chez toi euh, dans la mesure où tu en verras quand même euh, ce, que, ce, que, ce que tu es censé produire. Tu comprends Oui. Donc du coup, je me suis un petit peu euh, moi-même décentré et j'ai un peu oublié la seconde question. Et j'ai pas pris de notes aujourd'hui, vous ne m'avez pas entendu taper au clavier. Autant pour moi, est-ce que tu peux me rappeler la seconde question, s'il te plaît Oui. Euh, la seconde question... Euh, de... J'ai un travail au quotidien qui me prend du temps, mais il y, y a tout un tas de projets en parallèle qui sont très intéressants intellectuellement, qui sont du travail, enfin, c'est du travail de fond. Et mon, mon but, ce serait de. Ah, toi, tu déviser... n'as pas mon. Ah oui, ça y est, ça y est, je m'en souviens, je m'en souviens, y... les chatons s'en souviennent également. J'ai je... l'impression que tu n'as pas mon séminaire sur la productivité. Sinon, tu ne me poserais pas cette question. Euh, ça fait, je dois l'avoir, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Oh, ça m'étonnerait ça. Je n'ai pas lu, revu. Oh, popopo, de... oh, popopo, popopo. Je suis en train de vérifier si ce que tu dis est vrai. Avec ton email que je connais. J'ai un doute. Je pense que tu l'as pas. Ah, mais ton email, non, ce n'est pas ton nom et ton prénom, c'est autre chose. Bon, ben, je sais pas. Euh, bref, euh, non, ça m'étonnerait que tu l'aies parce que sinon je pense que tu ne poserais pas cette question. Euh, oui, mais c'est parce que, en fait, le, le bureau... enfin. Il y a des lieux où on produit, il y a des lieux, a des lieux où on produit de l'information, il y a des lieux où on gère l'information et il y a des lieux où on rencontre les gens. Et le grand drame de la vie d'entreprise, c'est d'avoir voulu réunir ces trois fonctions dans un même lieu. C'est-à-dire dans un bureau en plus qui n'existe plus puisqu'il n'a plus de mur, puisqu'on appelle ça un open space, il faudrait être en capacité de créer des, un, un tissu de lien, c'est-à-dire des rapports avec les gens, euh, de faire transiter l'info en l'approuvant ou en la questionnant ou, à la ou, en, ou en la validant ou en la, ou en la mettant en équation dans un tableau. Et il faudrait en plus être en mesure de travailler réellement, c'est-à-dire de produire, de fabriquer, quelque, de fabriquer quelque chose, de la valeur ajoutée. Et en fait, ce n'est pas possible. Et la seule solution des gens organisés et intelligents, c'est de diviser les lieux. C'est-à-dire la production, on ne la fait pas sur son lieu de travail Soit on réserve une salle de réunion, soit on la fait chez soi, soit on, enfin, on, se, on se planque, on se crée une hutte, un terrier, où on n'est pas emmerdé. Le, la, le, le rapport humain, il eh ben, euh, y a effectivement plein de circonstances professionnelles ou semi-professionnelles qui permettent de le faire. Et du coup, bah, au, bureau, on, au bureau, au sens strict du terme, on fait transiter l'info, on gère. C'est la solution la plus simple. Après, il y en a beaucoup d'autres. Dans mon séminaire productivité, par exemple, j'évoque je, je, comment, comment mettre à profit les, les moyens de transport, le train, par exemple, pour faire... Quel, quel type de travail, production ou gestion ou communication, va mieux dans quel type d'environnement de, ouais, Je comprends. Je pense que tu je ne fais absolument pas aujourd'hui. Non, non, bah, je, du coup, je ne vais pas l'avoir. Tu t'en souviendrais. Euh, ouais. tu t'en souviendrais euh, donc euh, donc effectivement si tu tombes dans le piège consistant à croire que dans un lieu unique tu vas à la fois faire le taf à la fois communiquer sur le taf et à la fois interfacer ton taf avec le taf des autres effectivement je comprends que tu aies cette sensation d'impuissance car à l'impossible l'une tenue, ça n'est pas possible je vois comment je peux faire Effectivement. Okay. Et du coup, bah, étant, étant VIP, le mois prochain, je prendrai ce séminaire productivité. Au moins le, la matinée, la, peut-être l'après-midi, le mois d'après. Eh ben, c'est gentil, ça me fait une bonne transition avec ton abonnement VIP. Est-ce que tu as un petit mot à dire au reste de l'élevage Alors, tu peux peut-être raconter comment on se connaît, parce que c'est rigolo. Alors comment on se connaît, donc euh, ça fait 9 ans, 10 ans que je t'ai découvert, au départ je cherchais sur internet, euh, je crois que c'était des conseils en matière d'habillement, ce qui n'était pas du tout le fond de, oui, du travail que tu faisais à l'époque. Bon, bah, j'en faisais des, des relooking à l'époque, j'en ai fait même longtemps. Ce qui est, est, est, est paradoxal, que... c'est que tout le monde me ressort cette histoire de coaching séduction. Alors que concrètement, des ateliers séduction seuls, je n'en ai fait que 6 mois dans ma vie entière. 6 mois en 41 ans et tout le monde me ressort ça. Ensuite, je me suis très très rapidement fait épauler et remplacer par Alexandre, Djibril, Adrien, Pierre, tout ça. Mais, et par contre, des relooking, j'en ai fait pendant 10 ans, tout seul, toutes les semaines. Et personne n'en parle jamais. Euh, on en a fait un ensemble, effectivement. Moi, ouais. Ouais. On en a fait un ensemble et qui a été effectivement très très profitable. J'ai Un des jeans, je m'en souviens encore, euh... un très très beau Dior brut. Euh, c ça a été mon jean préféré pendant très très longtemps. Et j'en ai racheté plusieurs derrière. Mais les, les reluquings que tu faisais à l'époque, ça a vraiment changé mon image. Et ça m'a donné aussi une bonne voie et une, de, de bons conseils pour la, pour la suite de mon habillement. Bien. Bon, J'en fais quasiment plus. Je dois en faire une poignée par an, 4 ou 5, avec des clients euh, sélectionnés, parce que je me suis un petit peu vidé. À... C'est le problème, en fait, d'avoir la quantité, c'est que du coup, tu te retrouves... À en Prise directe avec des gens qui ont des problématiques que tu as que tu jamais croisé et parfois c'est un peu pesant et sur la durée ça use, ça use, ça use, ça fatigue euh, donc du coup je t'ai coupé donc euh, du coup ouais non as pas peu, tu viens pas tu viens de t'abonner récemment et tu n'as pas particulièrement de message à passer au reste de l'élevage bon et eh bien tant pis je pourrais passer un très gros message c'est que euh, bah, j'ai à l'époque euh, sur les dernières années, j'ai quand même euh, acheté pas mal de, de séminaires et qui sont vraiment très très intéressants. Et comme tu le disais, à un moment, c'est pas euh, juste condenser et retracher des livres qui existent déjà. Tu as un véritable apport sociologique qui permet de faire un, un travail de réflexion de, de fond qui, pour moi, m'a toujours très, euh, très intéressé. Pour revenir un peu sur la façon dont j'ai découvert le site, ce qui m'a plus intéressé Enfin, je suis arrivé sur le site, effectivement, en cherchant des choses au niveau de l'habillement, mais j'y suis resté justement pour toute l'approche sociologique que tu avais, un, des relations hommes-femmes, et en trame de fond derrière aussi, le, toute la façon de vivre, ce que tu appelais, enfin, ce que tout le monde t'a repris, le fameux lifestyle. Oh oui, ce n'est pas, oui. pas le seul vocabulaire que, qui ensuite a été un petit peu usé à tort et à travers. C'est ça. Euh, et du coup, j'ai décidé le mois dernier de devenir vi euh, VIP et de faire euh, du, de, surtout par rapport au travail dans un premier temps. Mais je pense qu'on pourra échanger sur d'autres euh, d'autres sujets et du, de cette conversation, je trouve que c'est vraiment très très intéressant d'avoir ton point de vue euh, sur bah, du coup ici sur le sur le travail. Ça m'apporte une vision des choses très différentes et très intéressantes. Je t'en remercie. est Ce que tu... Eh ben, remercie. que tu te rappelles de l'URL de la page sur laquelle tu t'es inscrit, homme slash VIP. Oui, tout à fait. Eh ben, Je salue l'ensemble des auditeurs et je vais m'astreindre à produire un petit peu plus de vidéos. Là, J'étais un petit peu absent pendant quelques... pendant quelques temps, un petit peu là et fatigué, mais je n'ai pas d'excuses. Allez, au travail. Au travail, Max. Au travail, Stéphane. Au travail, tout le monde. Je pense que c'est l'heure de la scène. J'ai tout le monde ensemble. Ok, 3, 2, 1, let's jam.